Je suis tombé outre son cœur ne peut plus m'éloigner, je peux m'éloigner. Je suis tombé sur son regard alors qu'elle dansait. Je suis tombée son son charme, son sourire me plaît. Son âme m'appelle dans la nuit, je ne peux plus respirer. Au claquement de son corps, enfin, retrouve la clarté. Je suis tombé, outre son cœur ne peut plus m'éloigner. À la renverse le cœur à mocher. Je suis tombé. Elle est partie sur le côté. Je n'ai pas eu le soleil se lever. Les dernières heures de cette soirée. Yeah. Si vite tu m'as laissé Mon rêve prend fin sur cette douce musicalité Je suis tombé Outre son cœur ne peut plus m'éloigner Je suis tombé Sous cette musique qui me fait chanter Je suis tombé Maintenant prêt à recommencer Quelques pas de temps sur des qui notes Ça me plaît, les lumières intimes une fois de plus à tout oublier Je suis tombé Outre son cœur ne peut plus m'éloigner Je suis tombé Sur cette musique qui me fait chanter.